Bonjour. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, nous avons un pull parce que nous venons de finir la séance que nous allons vous montrer juste après et que nous avions quelque peu froid. L'année dernière, fois, nous avons fait un vlog sur un shinju, nous montrions un petit peu en détail comment passer les cordes. C'était un petit peu théorique. Cette fois-ci, ce sera plutôt en pratique, en séance, dans l'intimité. On va dire ça comme ça. Pensez à activer les sous-titres, là, par là, ah. peut-être en rechange, je ne sais pas, ah. on verra. Ah, là. On vous laisse avec la séance et puis on revient juste après. A tout de suite. De retour, Pour ne pas dire ce vlog, nous avons fait une version condensée de la séance. Vous aurez ici, dans une petite fiche, la version complète. Et dans notre premier vlog, c'était un Shinju qui était croisé sur le devant, et là j'ai fait un Shinju qui était simple sur les bras. Nous avons aussi euh, fait un attentat au Sakurambo, ouais. il était plutôt raté. La vidéo sera dans une fiche ou en merci. description, merci de nous avoir supporté jusqu'ici. On se répète, ceci n'était pas une leçon, c'était juste pour montrer que c'était facile à faire, que c'était simple, et surtout pour vous donner envie, et on espère que le but sera atteint. C'était une simple vidéo, nous ne donnons pas leçon, de leçons si vous en cherchez à aller voir des pros. C'est très bien dit ça. En tout cas, vous faites pas mal, faites pas les cons. Hein. Il nous reste juste à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. <rire> <Spontané. Oui. rire> C'est au revoir.